Neuville Goddard 1954 Trois propositions Eh bien, ma première proposition est celle-ci. L'état de conscience individuel détermine les conditions et les circonstances de sa vie. La deuxième proposition est que l'homme peut choisir l'état de conscience auquel il désire être identifié, et le troisième suit naturellement, par conséquent, l'homme peut être ce qu'il veut être. Si la première proposition est vraie que l'état de conscience de l'individu est la seule cause des phénomènes de sa vie, alors la question normale et naturelle qui est posée, pourquoi ne le change-t-il pas à un état plus souhaitable s'il pouvait le changer Eh bien, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, nous espérons vous donner une technique pour vous faciliter la tâche, mais l'homme a beaucoup de mal à quitter les choses auxquelles il s'est habitué. Nous sommes tous coincés dans l'habitude. Cela peut sembler étrange, mais une caricature très sordide est apparue il y a des années, c'est-à-dire pendant la dernière guerre, vous l'avez peut-être vu, il est sorti dans le « New Yorker » et c'était un de George Price. Dans cette pièce, il y a une seule petite pièce, un évier en haut avec de la vaisselle non lavée, du plâtre tombant des murs, et ces deux personnes d'âge moyen, assises sur une chaise lisant une lettre, échevelées, les cheveux emmêlés, et lui avec des vêtements déchirés et des pieds collés sur la table et des chaussettes exposant des trous, et la légende de la photo est la suivante. Elle lit une lettre de son fils soldat à l'étranger, il dit qu'il a le mal du pays. Maintenant, vous devriez voir l'intérieur de cette maison, une pièce, complètement échevelée, mais le garçon avait le mal du pays. Maintenant, l'homme a du mal à se détacher de l'habituel, donc, ce matin, nous vous avons apporté ces trois propositions, et j'espère pouvoir préciser que vous pouvez avec cette connaissance les appliquer afin que vous puissiez réaliser chacun de vos objectifs. C'est le comble de la folie de s'attendre à ce que des changements se produisent par le simple passage du temps, car ce qui nécessite un état de conscience pour produire son effet ne pourrait pas être efficace sans un tel état de conscience. Donc, si je dois être dans la conscience de la chose que je cherche avant de la trouver, alors la seule chose à faire est d'acquérir cet état de conscience. La plupart d'entre nous ne savent même pas ce que nous entendons par état de conscience. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, il est simplement entendu par état de conscience la somme totale de tout ce qu'un homme croit, accepte et consent comme vrai. Maintenant, il n'est pas nécessaire que ce soit vrai, c'est peut-être le cas, mais cela n'a pas besoin d'être vrai, cela pourrait être faux, cela pourrait être une demi-vérité, cela pourrait être un mensonge, cela pourrait être une superstition... Cela pourrait être un préjugé, mais la somme totale de tout ce qu'un homme croit constitue son état de conscience. C'est la maison dans laquelle il demeure, et tant qu'il restera dans cette maison des problèmes similaires le confronteront, les circonstances de la vie resteront les mêmes. Il peut se déplacer physiquement à travers les extrémités de la terre, mais il rencontrera des conditions similaires, il ne peut pas s'éloigner de la maison dans laquelle il demeure. La Bible parle de ces maisons comme demeure du Seigneur, elle parle d'elles comme des villes, elle parle d'elles comme des chambres, comme des chambres hautes. toutes sortes de mots sont utilisés pour décrire les états individuels de conscience. Et l'appel dans la Bible est toujours de déménager et d'occuper les tâches ce qui signifie de passer à un niveau supérieur en soi. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'état dans lequel vous demeurez, c'est une technique très simple que vous pouvez employer pour découvrir cet état, car l'homme habitant dans un état, et nous habitons tous dans des états, pourrait facilement découvrir l'état en écoutant en lui-même et en observant ses propres conversations mentales internes, car l'état chante sa propre chanson et il se révèle dans le discours intérieur de l'homme. Si vous écoutez attentivement et sans critique ce que vous dites intérieurement, vous découvrirez l'état. Et cela ne vous surprendra pas que les choses. Soit-elles qu'elles sont, car vous entendrez en vous la cause des phénomènes de la vie. De sorte que ce que vous dites et faites intérieurement est beaucoup plus important que ce que vous savez extérieurement ou que vous semblez exprimer extérieurement, donc, quand un homme sait ce qu'il fait intérieurement, alors il peut le changer. Si vous n'avez jamais observé sans critique vos réactions à la vie, si vous êtes totalement inconscient de votre comportement subjectif, alors vous n'êtes pas conscient de la cause des choses dans votre monde. Mais si vous prenez conscience de l'état, alors vous allez simplement le changer. Maintenant, voici une technique que j'ai trouvée très utile et je trouve qu'elle fonctionne comme un miracle, tout le monde peut le faire. Je sais que certains d'entre vous ici viennent peut-être de milieux orthodoxes extrêmes et cela peut vous sembler étrange même d'être ici, mais je vous assure que vous n'êtes pas seul, beaucoup de vos dirigeants dans le domaine orthodoxe cherchent une audience avec l'orateur, beaucoup de rabbins ont été chez moi, Beaucoup de prêtres et beaucoup de dirigeants protestants. Beaucoup d'entre eux. Ils viennent chez moi pour des interprétations du livre qu'ils n'oseraient pas donner publiquement d'autres interprétations que l'interprétation littérale la plus extrême. Alors ne soyez pas surpris si vous entendez ici des choses qui pourraient vous surprendre, vos dirigeants sont surpris, mais c'est une technique que j'ai trouvée très utile. Tout d'abord, l'homme se tient pour toujours en présence d'une énergie infinie et éternelle, à partir de laquelle toute chose procède, mais elle suit des schémas définis, elle ne sort tout simplement pas de l'homme et ne se cristallise pas dans les choses d'une manière étrange et aléatoire. Il suit une piste définie et la piste qu'il suit est tracée par l'homme lui-même dans ses propres conversations internes. Ainsi, bien que l'homme soit appelé à changer sa pensée afin de changer son monde, car on nous dit… Soyez transformé par le renouvellement de votre esprit, l'homme ne peut pas changer sa façon de penser à moins qu'il ne change ses idées car il pense à partir de ses idées. Donc, si je veux changer et devenir transformé, je dois poser de nouvelles pistes et les pistes que je pose sont toujours posées dans ma propre conversation interne. Alors, qu'est-ce que je dis maintenant alors qu'apparemment je suis seul Je peux m'asseoir sur cette chaise, ou rester ici ou marcher dans les rues et je ne peux pas l'arrêter de parler. L'homme ne se rend pas compte qu'il parle, parce qu'il n'est jamais encore assez pour écouter la voix qui parle en lui-même, mais intérieurement il murmure ce qui se passe extérieurement comme conditions et circonstances. La plupart des choses qu'il chuchote sont négatives pour justifier son comportement. Il n'est pas nécessaire de justifier. Il excuse le retard ou excuse l'échec, ou il argumente, ou il juge sévèrement ou il condamne. Beaucoup d'entre nous ont une affection secrète pour les blessures, nous ne voulons pas être aimés par certaines personnes, nous n'aimerions tout simplement pas qu'ils nous aiment. Nous ne voulons tout simplement pas que certaines choses se produisent dans notre monde, même si elles peuvent apporter un plus grand confort et une plus grande satisfaction. L'homme a un sentiment particulier, étrange, un peu d'affection pour le sentiment d'être indésirable ou le sentiment d'être blessé, et il aime en parler. Eh bien. Essayez de sortir cet homme de cet état habituel, ce serait tout aussi difficile que de garder ce garçon-soldat loin de cette pièce sordide, il retourne dans les pièces sordides en lui-même. Vous ne voyez pas la vaisselle non lavée à l'intérieur de vous-même, mais si vous pouviez seulement voir l'état psychologique interne dans lequel la plupart d'entre nous vivons, nous verrions une pièce beaucoup plus sale que celle que George Price a illustrée dans le magazine New Yorker. Ce sont toutes des assiettes non lavées à l'intérieur de nous, à l'extérieur, nous les lavons, mais on nous dit dans la Bible, nous laissons l'intérieur non lavé et nous devenons des sépulcres blanchis. Maintenant, si je désire sincèrement changer mon monde, il n'y a personne dans mon monde que j'ai besoin. De changement sauf moi-même, de sorte que je n'ai pas besoin de vous changer en tant qu'individu, mais je dois changer mon attitude envers vous. Si vous ne m'aimez pas ou si je pense que vous ne m'aimez pas, ou si votre comportement m'offense, la cause de mon offense n'est pas en vous et en votre comportement, mais je dois chercher cette cause en moi-même. Maintenant, si je suis sérieux et honnête au sujet de ma recherche, je le trouverai et je trouverai qu'intérieurement quand je pense à vous, ce n'est jamais une conversation agréable que je mène avec vous. Alors laissez-moi m'asseoir maintenant et vous amener devant les yeux de mon esprit, et comme je vous amène devant l'œil de l'esprit, laissez-moi imaginer une conversation qui impliquerait un changement radical dans mon monde, Laissez-moi vous élever et changer mon attitude envers vous en posant de nouvelles pistes par rapport à vous. Ces pistes deviendront alors les pistes à travers lesquelles cette énergie éternelle se déversera, traverser les pistes tracées dans mes propres conversations intérieures entraînera des changements dans mon monde extérieur. Maintenant, si je répète les conversations et que je le fais plus souvent, alors cela devient une habitude et je découvrirai que lorsque je m'occupe des affaires de mon père dans le monde extérieur, je suis intérieurement par habitude en poursuivant ces conversations changées et plus belles. Maintenant, une transformation de la conscience entraînera certainement un changement de l'environnement et des conditions. Mais je veux dire transformation de la conscience, je ne veux pas dire une légère altération de la conscience comme un changement d'humeur. C'est bien de changer une humeur d'un peu charmant à un charmant, mais je veux une transformation et par transformation, je veux dire que lorsqu'un état dans lequel j'ai déménagé et se déplace si souvent devient une habitude et cet état devient stable, de sorte qu'il expulse de ma conscience tous ses rivaux, alors cet état habituel central définit mon caractère et constitue vraiment mon nouveau monde. Cela représente une transformation, mais si je ne le fais qu'un peu et que je retourne à mon état précédent, alors j'ai peut-être eu un ascenseur temporaire, mais je ne remarquerai pas de changements radicaux dans mon monde extérieur. Je remarquerai ces changements dans mon monde extérieur si intérieurement j'ai vraiment changé. Alors, sans effort de ma part, je trouverai le monde extérieur changeant pour correspondre aux changements qui ont eu lieu en moi. Donc, vous le gardez à l'esprit, je ne peux pas le souligner trop souvent, je ne peux pas lui donner trop d'importance, cette chose merveilleuse appelée la capacité de l'homme à parler en lui-même et sans l'aide de personne dans le monde, assis seul à la maison, vous pouvez construire une phrase qui impliquerait l'accomplissement de l'idéal, vous pouvez construire une phrase qui impliquerait qu'une amie que j'ai bénie qu'elle ait réalisé son objectif, que la chose que vous savez qu'elle veut, elle n'a. Alors, que vous dirait-elle si elle s'en était rendue compte Eh bien, vous écoutez attentivement comme si vous aviez entendu et vous entendrez vraiment si vous êtes encore assez vous entendrez comme venant de l'extérieur de ce que vous chuchotez vraiment de l'intérieur de vous-même. L'homme est ce temple merveilleux dans lequel tout le travail a lieu et le monde extérieur n'est qu'une projection du travail accompli en lui-même. Celui-ci, appelé homme présent, est malheureusement endormi. Il nous est dit si magnifiquement dans la Bible qu'Adam a dormi, dans le deuxième chapitre de la Genèse. Il a été placé dans un sommeil profond dont il n'a pas été réveillé. Il n'y a aucune référence dans la Bible où Adam a été réveillé de son sommeil, mais il y a une référence où il s'est réveillé mais pas en tant qu'Adam, il s'est réveillé comme un deuxième homme appelé Christ Jésus. Donc, en Christ, il se réveille, en Adam tout dort, mais un homme qui est totalement inconscient de l'activité mentale qui se passe en lui et celui qui dort comme Adam, il ne le sait pas. Il marche les yeux grands ouverts, il peut être une personne très importante dans le monde, il peut être riche, il peut être célèbre, il peut avoir toutes les choses que vous admirez, mais s'il est totalement inconscient de cette activité mentale qui est la cause des phénomènes de sa vie, cet homme est profondément endormi et il est personnifié comme Adam. Et il lira sa Bible et pensera que c'est une histoire littérale, il lira où Adam a été endormi et d'Adam une côte a été prise et une femme a été formée appelée Ève, mais quand un homme commence à se réveiller, il se rend compte que cette Ève symbolique de la Bible n'est que sa propre émanation maintenant appelée par le nom de nature et la nature est son esclave, et doit façonner la vie autour de lui comme il la façonne en lui-même. Mais s'il dort, il le façonne dans la confusion, mais il le façonne quand même, car il utilise la technique même que son père a utilisée pour construire un monde. Il utilise la parole, il utilise la parole intérieure, et c'est ainsi que tout ce vaste monde a vu le jour, alors il utilise la même technique, il a la parole et il a l'esprit, mais dans l'état de sommeil, il provoque des conditions étranges, et il ne sait pas qu'il est la cause des choses étranges autour de lui. Quand il commence à s'éveiller, alors il ne s'éveille que comme un seul être, il s'éveille comme Christ Jésus et l'être appelé Christ Jésus personnifié dans nos évangiles est simplement l'imagination éveillée et aimante. L'amour imaginatif ou seul l'amour le guide est incapable d'entendre autre chose que le charmant. Quand cet être commence à s'éveiller, il ne voit pas les choses dans la pure objectivité, il voit tout ce qui est subjectivement lié à lui-même. Il est incapable de rencontrer un étranger, il peut en rencontrer un pour la première fois, mais il sait que ce n'est pas vraiment un étranger, que l'homme n'avait pas le pouvoir de venir dans son monde à moins qu'il ne l'ait attiré de l'intérieur de lui-même. « Nul ne vient à moi si je ne l'appelle, aucun homme ne m'enlève la vie, je la donne moi-même, tu ne m'as pas choisi, je t'ai choisi. » Bien que tu sois apparemment venu maintenant pour le premier moment de ma vie, tu ne m'as toujours pas choisi, je t'ai choisi. Je vois alors chaque être subjectivement lié à moi-même. Donc, dans cet état, vous devenez incapable de blesser, vous avez surmonté toute la violence que vous avez exprimée dans le monde quand vous dormiez. Il n'y a pas de condamnation pour l'homme endormi, il rêve de confusion parce qu'il ne sait pas qui il est mais il commence à se réveiller par les techniques qui vous ont été données ce matin. Si vous prenez cette technique et que vous l'essayez consciemment, car ici je ne fais pas l'appel à l'esprit passif qui s'abandonne passivement aux apparences, je fais appel au Christ en vous qui est l'utilisation consciente active de votre belle imagination. Donc, quand vous vous asseyez et que vous déterminez à l'avance ce que vous voulez entendre et que vous écoutez jusqu'à ce que vous l'entendiez, et que vous refusez d'entendre autre chose que cela, alors vous utilisez la seule puissance au monde qui éveille un homme et vous utilisez votre belle imagination, qui est, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voici une dame la semaine dernière, elle a entendu l'histoire de la révision, son mari l'appelle et c'est un gros problème, ça fait une fortune, il avait envoyé 600 pieds de pellicule à Acme et ils ont retourné le film, seuls les 300 premiers étaient bons. Les trois autres étaient des ratés, comme ils l'appellent, il n'y avait rien dessus, un blanc complet. Pourtant, ils étaient confrontés au temps, que 600 pieds de pellicule devaient être dans un avion en direction de Chicago dans le présent immédiat, à moins de 12 heures de route, qu'ils devaient être là, c'était le contrat, et 300 pieds de film pris, aucun son apparaissait, avec le tout vide. Elle s'assit quand son mari l'appela, l'appela désespérément, elle s'assit sur le lit juste à l'endroit où elle avait reçu l'appel, Leva le récepteur et s'assit dans le silence jusqu'à ce qu'elle entende en elle ce téléphone sonner et à travers ce fil la même voix, mais maintenant pas une voix anxieuse mais une voix tendre et aimante, qui était son mari, expliquant que tout avait été résolu, ils avaient trouvé ce qu'ils avaient apparemment perdu pour toujours. Elle resta assise dans le silence pendant une heure et dix minutes, et là elle écouta et elle écouta jusqu'à ce que tout son corps s'immobilise en entendant que ce qu'elle voulait entendre. Et une heure et dix minutes plus tard, alors qu'il était encore dans le silence, le téléphone sonna, c'est son mari qui appelle pour dire qu'Acme vient de l'appeler pour s'expliquer et s'excuser, c'était leur erreur, ils avaient trouvé les trois pieds de pellicule manquants. Et il n'y avait pas un raté, ce n'était pas un blanc, tout était parfait. Maintenant, la personne moyenne, ne connaissant pas cette loi de révision ou même ceux qui la connaissaient, aurait accepté comme définitive l'évidence du sens et de recevoir des nouvelles qui semblaient si factuelles qu'elle serait allée dans un ragoût, aurait braillé Acme et tiré toutes sortes de fils pour la corriger. Mais elle a entendu et elle a agi en conséquence, et c'est ce que je veux dire quand je vous dis qu'un peu de connaissance si vous l'accomplissez dans l'action sera beaucoup plus profitable que beaucoup de connaissances que vous négligez de réaliser dans l'action, maintenant, beaucoup d'entre vous sont présents et ce n'est pas un jugement, vous avez la même connaissance que cette dame, elle est venue ici récemment, mais elle a entendu, elle a assisté à toutes les réunions à Les Belles, et elle est venue ici, sans aucun doute, elle est ici ce matin, mais au moins elle est venue les deux premiers dimanches et elle n'en a pas manqué un à Les Belles, et ayant entendu l'art de la révision, elle a agi en conséquence. D'autres ont entendu l'art de la révision, avez-vous agi en conséquence Avez-vous laissé la nuit dernière le soleil descendre sur votre colère Avez-vous dormi la nuit dernière avec des problèmes, des vexations non résolues Où êtes-vous vraiment allé au lit hier soir après avoir résolu toutes les vexations et tous les problèmes de la journée Tous les petits problèmes, chacun doit être résolu, vous réécrivez la pièce. Si vous n'avez pas réécrit les événements d'hier et les avez rendus conformes à l'idéal que vous auriez aimé expérimenter, alors vous avez entendu mais vous n'êtes pas un faiseur. Et c'est ainsi qu'il vous est dit dans la Bible, voudriez-vous être des exécutants de la parole et non seulement de simples auditeurs. Car si vous êtes un auditeur et non un homme d'action, alors vous êtes comme un homme qui voit son visage dans le verre et se retourne et oublie immédiatement quelle sorte d'homme il est. Mais si vous êtes un faiseur et non un auditeur oublieux, alors vous serez béni avec l'action, car vous regarderez dans la loi de la liberté et vous vous libérerez vous-même et en vous libérant, vous serez béni par l'action. Pour ceux d'entre vous qui sont des étudiants de la Bible et qui veulent le vérifier, lisez le livre de Jacques. Vous trouverez cette histoire dans le premier chapitre de l'épître de Jacques, où il regarde à l'intérieur et se libère, et bien, elle s'est libérée en écoutant jusqu'à ce qu'elle entende exactement ce qu'elle voulait entendre, et elle l'a entendu une heure et dix minutes plus tard. Maintenant, la majorité des gens, je dis qu'ils n'auraient pas agi en conséquence, par habitude, ils seraient allés dans un ragoût, ils auraient fulminé et se seraient inquiétés, et le jour même s'il avait ramené à la maison la mauvaise nouvelle qu'il aurait sans aucun doute eu, ils auraient tous deux dormi en laissant le soleil descendre sur leur colère. Mais maintenant vous savez qu'il n'y a rien à changer à l'extérieur, cette première proposition est vraie, que l'état de conscience de l'homme, qui signifie simplement tout ce qu'il accepte, tout ce qu'il croit, tout ce à quoi il consent, cela et cela seul est la cause des phénomènes de sa vie. L'homme peut changer son état de conscience et donc l'homme peut déterminer les conditions de sa vie. Mais le passage du temps ne fera rien en soi, le temps n'est qu'une facilité pour les changements d'expérience, mais il ne peut pas produire le changement. C'est simplement ce qui permet aux changement d'avoir lieu, mais il ne peut pas les produire. L'espace nous donne la facilité pour l'expérience et le temps pour les changements d'expérience, mais deux mêmes ils ne font rien. Nous devons exploiter le pouvoir, et donc l'individu s'il ne devient pas l'opérateur, il attendra en vain. Donc, personne ici ce matin, en fait personne venant ici tout au long de l'année ne devrait jamais se permettre de blâmer quelqu'un d'autre, ne jamais se permettre de justifier l'échec, car il ne fait que trahir son propre manque d'utilisation de cette loi. Quiconque que vous écoutez qui se plaint d'un tiers, il n'a aucune idée de la façon dont il se trahit, il vous parle de sa propre vaisselle non lavée en lui-même, mais il ne le sait pas. Il pense que c'est dans celui qu'il juge maintenant, mais quand il vous parle, écoutez attentivement et voyez ce qui doit être lavé en lui et vous l'aider. Dans votre esprit, réécrivez ce script que vous avez entendu et quand vous le quittez, imaginez que vous avez entendu une conversation plus belle que celle que vous avez entendue. Il suffit de le réécrire pour lui et, d'une manière étrange, de l'élever en vous, car c'est votre tâche, c'est ma tâche. Nous ne sommes pas ici pour condamner, nous sommes ici pour racheter, s'étant réveillés, nous avons trouvé le Christ en nous comme notre propre imagination et donc notre devoir, comme il est dit le devoir du Christ est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et la volonté de celui qui m'a envoyé et que, de tout ce qu'il m'a donné, je ne perdrai rien mais je le ressusciterai et je l'élèverai en rencontrant quelqu'un et en le trouvant ensuite à terre, je ressuscite. Lui, à l'intérieur de moi-même. J'entends simplement ce que je veux entendre de lui. Maintenant, ma voix que vous entendez ce matin, vous pouvez prendre le ton, écoutez attentivement et vous entendrez ce ton en vous, lorsque vous entendez le ton en vous, mettez sur ce ton le mot que vous voulez entendre et après l'avoir mis dessus, Écoutez et ne bougez pas jusqu'à ce que vous entendiez ce ton transmettant ces mots. Mais rendez-les nobles, ne prenez pas ce ton et ne mettez pas dessus un mot en dehors du mot qui impliquerait un état noble et digne, parce que vous ne blessez personne d'autre que vous-même. Si vous prenez quelqu'un et que vous mettez des mots sur ce ton ou cette voix, et que les mots n'impliquent pas un esprit noble, alors vous permettez seulement à cet être d'être en vous, vous n'accomplissez pas vraiment votre devoir. Alors ici ce matin, Croyez ces propositions et ensuite, après les avoir crues, faites quelque chose à ce sujet. Sortez et prenez ce que nous vous avons dit concernant la parole intérieure, c'est vraiment le plus grand des arts. Vous écoutez et n'entendez que ce que vous voulez entendre. Vous prenez votre main imaginaire et la mettez dans la main d'un ami, la main imaginaire d'un ami, et là vous le félicitez pour sa bonne fortune. Si vous voulez que l'on vous félicite, vous vous laissez féliciter. Vous ne courbez pas la tête, vous la tenez haute et acceptez les félicitations, et quand vous le félicitez, imaginez qu'il est pleinement conscient du bien qui est déjà le sien et il accepte cette félicitation et rendez le contact réel. C'est vraiment entrer dans le royaume des cieux, car vous entrez dans le royaume et le royaume est en vous, ce n'est pas sans, et vous entrez toujours dans le royaume par une communion aimante et consciente. Vous pouvez entrer dans le royaume à tout moment, prendre le tramway, prendre les bus, et avec toutes les discussions et les commérages, vous pouvez entrer dans le royaume et bénir un ami en imaginant simplement que l'ami est avec vous et que vous mettez votre main dans la sienne et le félicitez pour les bonnes nouvelles que vous avez entendues à son sujet. Et écoutez comme s'il répondait de la même manière, et à ce moment-là, vous l'avez réellement béni. Il est peut-être à des milliers de kilomètres, mais à partir de ce moment-là, les choses commencent à bouger dans son monde car vous avez apporté un changement dans la structure de son esprit et chaque modification de la structure de l'esprit d'un homme doit entraîner des changements extérieurs correspondants. Donc, vous apportez ces beaux changements en vous. Regardez le témoignage, celui que vous avez entendu ce matin, voici une pile de lettres et c'est vraiment une pile serrée, serrée. C'est l'une des plus grandes piles que je pense que vous avez reçues ici et le courrier de cette semaine, je ne peux pas commencer à vous dire à quel point c'est excitant de recevoir, l'un après l'autre, ne demandant plus d'aide, mais louant et remerciant pour le principe qui a apporté l'aide dans leur monde. Je ne peux pas vous dire combien au cours des deux dernières semaines ont reçu une augmentation de revenus, une augmentation de position, un meilleur état de santé, les choses se sont produites parce qu'ils ont fait quelque chose à ce sujet. Ils ne se contentaient pas de réchauffer un siège ici le dimanche matin et d'attendre que les choses se passent par association, ils produisaient la chose en la produisant d'abord en eux-mêmes. Donc, ici, cela s'adresse aux hommes qui sont assez grands pour se tenir debout sur leurs propres pieds, des hommes qui veulent de la viande spirituelle et qui ont dépassé le lait donné à l'homme endormi. Donc, si vous voulez le concept littéral, vous êtes encore endormi et ce ne serait vraiment pas l'endroit pour l'obtenir, car de cette plateforme vous recevrez de la viande, de la viande spirituelle, car vous devez sortir et faire quelque chose à ce sujet. Si vous avez la plus grande connaissance au monde concernant les aliments et que vous n'avez pas mangé, vous mourriez de faim, et donc ce n'est pas la connaissance de celui-ci, c'est l'application de celui-ci qui compte. Maintenant, la semaine prochaine, nous commençons demain, et c'est intéressant pour ceux qui aiment leur Bible, ceux qui voudraient y mettre leur dent mental ce soir et venir demain soir avec une connaissance intuitive de celle-ci, c'est le 49e chapitre de la Genèse, vous en trouverez beaucoup que je citerai demain, mais dans le 49e de la Genèse, voici ce qu'il dit. Tout d'abord, il réunit ses fils pour leur dire leur avenir et ils sont douze. C'est Jacob qui appelle ses fils, mais le cinquième, quand il appelle le cinquième, il lui dit que le sceptre ne tombera jamais, ne partira jamais de ta main, Jamais, pas dans l'éternité. Son nom est Judas, celui qui a engendré la lignée qui a fleuri en Jésus-Christ, quand vous lisez la généalogie telle qu'elle nous a été donnée dans Matthieu et Luc. Puis il a dit de Judas qu'il avait pris son poulain et qu'il l'avait attaché à une vigne et qu'il avait pris le poulain d'un âne et l'avait attaché à une bonne vigne, puis il avait lavé ses vêtements dans du vin et il avait lavé ses vêtements dans le sang des raisins. Et son œil était rouge de vin et ses dents blanches de lait. Eh bien, ceux d'entre vous qui voudraient encore lire cela littéralement, vous pouvez tirer une certaine satisfaction de laver vos vêtements dans du vin, je ne le fais pas, je préfère le boire, mais certains lavent le leur dans le sang des raisins, puis les dents blanches avec du lait et l'œil injecté de sang avec du vin. Eh bien, c'est celui qui a engendré de Tamar les jumeaux qui ont donné naissance à la lignée qui a fleuri en Jésus-Christ. Alors revenez en arrière et lisez la généalogie de Judas, puis voyez ce que Judas a fait et comment il a pris deux animaux, l'un était un poulain et l'autre était un poulain. Maintenant, je ne vais pas vous dire l'interprétation, vous exercez votre faculté intuitive et vous venez demain soir et vous entendez ce que nous avons à dire sur l'améthyste, ou la pierre de vin, comment un homme doit faire l'améthyste, comment un homme doit prendre ses vêtements, une chose qui habille l'esprit de l'homme et les lave dans le sang des raisins, comment un homme doit non seulement le faire. Mais son œil doit devenir également injecté de sang avec du vin et ses dents blanches. Avec du lait. Et nous vous montrerons demain soir pourquoi ils ont placé sur lui la robe écarlate et ensuite placé sur lui la plus mystique de toutes, la robe pourpre. Ainsi, alors qu'il les placé jusqu'à l'acte final, la robe pourpre était placée sur l'homme qui s'était réveillé, qui est maintenant prêt à monter en haut, à des niveaux plus élevés en lui-même. Mais vous ne pouvez pas ascensionner tant que vous n'avez pas d'abord fait la robe violette et bien que nous ayons des ordres dans ce monde qui ont des robes écarlates et des robes violettes, aucun homme ne peut le faire pour vous. Et donc il ne peut être tissé dans aucune usine, il doit être tissé à partir de l'usine à l'intérieur de vous-même. Donc, demain soir, pour ceux qui sont vivement intéressés à approfondir les mystères, notre sujet, le douzième, une améthyste. Le tout dernier acte d'un homme le douzième, car il n'y en a que douze, bien alors la plus je dirais, la moins précieuse de toutes les pierres aux yeux de l'homme, mais aux yeux de Dieu, c'est la plus précieuse et ce n'est pas la petite chose que vous trouvez parmi les pierres, c'est celle que vous trouvez en vous-même. Voilà donc le sujet de demain.